Salut ma pixie d'amour J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai mis mon habit de lumière, je suis avec la nouvelle collection Disneyland Paris avec le petit jersey et les oreilles assorties. Ça me change de me voir en noir sur la chaîne, j'en mets pas souvent mais je trouve que ça ressort plutôt bien, j'ai l'impression d'avoir ma tenue du nouvel an donc voilà Aujourd'hui on se retrouve donc pour un Disney book, je suis assez contente parce que du coup il y en a eu un le mois dernier, il y en a un nouveau ce mois-ci. Il y a beaucoup de livres que j'ai à vous présenter et j'ai une petite chose à vous dire avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, c'est que cette fois-ci il n'y a pas de livre à gagner pour la prochaine fois puisque bah, déjà je ne sais pas encore ce que je vais lire et surtout je me pose des questions sur le format, j'aimerais beaucoup savoir si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous plaît pas, si euh, d'une personne de la communauté en plus du mien est-ce que vous préférez l'avoir en début ou en fin de vidéo, est-ce que vous aimeriez un truc un peu plus punchy, est-ce que vous avez des idées pour améliorer le format Je suis à votre écoute et en fonction de ça et bah, je verrai ce qu'on peut faire pour le prochain Disney Book Aujourd'hui il y a quand même pas mal de livres en français puisque j'avoue que j'ai un peu eu la flemme de euh, lire en anglais. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci, Profondeur de l'océan, Twisted Tales, que j'ai demandé de lire à une membre de la Pixie Army, Lorraine, qui est une membre hyper assidue depuis très longtemps, et je vous laisse découvrir son avis juste ici. Salut la Pixie Army. je vous retrouve en compagnie de Polochon pour vous parler du livre euh, Profondeur de l'océan. Donc, qui est un twist and tale. Je reviens pour vous donner mon avis sur ce livre que j'ai vraiment adoré. Voilà, j'avais un peu d'appréhension puisqu'il faut savoir que La Petite Sirène est en fait mon Disney favori et je suis très attachée à Ariel. Je trouvais que la fin du Disney était vraiment magnifique et j'avais un peu peur de lire ce livre. Et en fait, j'ai juste adoré euh, de A à Z. J'ai aimé l'histoire, euh, j'ai aimé le fait qu'on retrouve les anciens personnages ainsi que des nouveaux qu'on ne connaît pas mais qui vont avoir une importance... J'ai aimé euh, le fait qu'on retrouve des petits morceaux du film, dit dans le livre, des morceaux, des passages entiers qu'on connaît dans le film, qui sont remis dans le livre, et j'ai trouvé ça vraiment juste génial. Le livre fait 441 pages, donc c'est quand même un bon roman. Voilà, c'est écrit assez euh, petit, comme vous pouvez le voir, mais ça se lit très très bien, très très facilement. Écoutez, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que c'est une pépite. Si vous souhaitez faire un joli cadeau de Noël à quelqu'un, euh, comme l'a dit Pixie, bah, c'est vraiment, je pense, un très très beau cadeau à faire. Euh, quelqu'un qui est fan de Disney et fan de lecture, vous pourrez que lui faire plaisir. Moi, sans hésiter, je vous donne la note de 5 sur 5. Euh, voilà, je l'ai dévoré, je l'ai reçu vendredi, on est dimanche. Voilà, j'ai même pas mis deux jours pour le lire. Euh, donc, bah franchement, 5 sur 5, une véritable pépite. Euh, j'ai hâte de voir la vie de Pixie, puisque à où je tourne cette vidéo, je ne l'aurais pas vue. Mais en tout cas pur bonheur pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour vous parler un petit peu du livre, Profondeur de l'océan raconte donc l'histoire d'Ariel quelques années après les événements du premier film, sauf qu'en en fait le film ne s'est pas passé comme prévu. Ariel n'a pas fini avec Eric, elle n'a pas eu son happy ending, au contraire c'est Vanessa qui a réussi à ravir le cœur du prince euh, et qui a fini avec pendant que Ariel se retrouve sans voix à Atlantica. Ses sœurs lui en ont voulu euh, de la mort de Triton et ont donc décidé euh, pour se venger de lui laisser le trône. Dans sa vie on est quand même sur l'un des... Tristet Tales, les plus sombres de la série. En tout cas, pour l'instant, on a plusieurs histoires en une. La première, c'est comment est-ce que Ariel euh, vit sans voix, euh, vit sans Eric et euh, apprend à vivre sans tout ça, à, gouverner, à diriger le trône et tout. Et je trouve que c'est quand même assez fort d'avoir une héroïne qui est muette, qui, qui dégage autant de force malgré tout et autant d'optimisme euh, je trouve que c'est un joli modèle à ce niveau-là, et surtout d'un autre côté, bah, donc on a euh, cette fameuse euh, Vanessa Ursula qui prépare bien évidemment des plans machiavéliques. Hein. Euh, je veux dire, on ne change pas une sortière des mers. Et de son côté, Eric qui se rend compte que tout ne tourne pas rond, mais qui n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui le dérange. Donc comme tous les autres Twisted Tales que j'ai pu lire, euh, je l'ai beaucoup aimé, peut-être un peu moins que les autres. J'ai été prise dedans, mais... Pas de la même façon, il y a eu des passages qui m'ont beaucoup plu, d'autres beaucoup moins. Notamment les ambitions euh, d'Ursula que j'ai trouvé un peu bizarre. Mais c'est quand même un livre que j'ai trouvé cohérent. Euh, j'ai eu beaucoup d'empathie pour Ariel et ce que j'ai apprécié par dessus tout c'est toute la profondeur qu'on a pu ajouter au personnage d'Eric. Qui est euh, je pense l'un des princes que les gens aiment le plus euh, dans l'univers de Disney. Mais qui bah, comme tous les princes Disney n'a pas tant de personnalité que ça. Alors que là vraiment on lui rajoute quelque chose. On lui rajoute son côté mélomane, on voit qu'il se pose des questions, qu'il cherche à comprendre, euh, qu'il se remet aussi en question sur son rôle de roi sur le royaume, euh, puisqu'il était envoûté tout ce temps. Et il y a pas mal de choses que j'ai trouvées très intéressantes. On nous introduit de nouveaux personnages. Peut-être que j'aurais aimé qu'on voit un peu plus Sébastien et les sœurs dans l'histoire, puisqu'au final il n'y en a qu'une qui est vraiment exploitée. Mais en dehors de ça ça reste une très belle histoire. Moi de mon côté je suis met la note de 3,5 sur 5, je ne montrerai pas plus parce que bah, c'est pas mon préféré de la collection clairement. Mais j'ai quand même passé un agréable moment et honnêtement je l'ai lu à une vitesse monumentale. Alors en vrai, je voulais attendre de base pour le lire. Je m'étais dit ok, euh, tu vas lire le premier euh, sur Ursula et puis tu vas attendre un peu plus tard pour te commander celui-ci. Sauf qu'en en fait le jour où il est sorti, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté direct. <rire> et je l'ai lu. Euh, très vite il est beaucoup plus fin comme vous pouvez le voir euh, qu'Ursula et alors c'était un livre qui m'intriguait parce que sur le papier j'avais beaucoup de mal à comprendre l'histoire du livre puisqu'on nous dit et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées sauf que elles sont sœurs donc c'est un peu bizarre qu'elles se soient jamais rencontrées là ça change euh, l'intrigue de, de quand elles sont toutes petites si vous avez vu le premier film vous verrez forcément de quoi je parle euh, le moment où euh, bah, du coup Elsa a son accident avec Anna, que Anna se retrouve chez les trolls, bah, en fait Elsa ne réagit pas de la même façon que dans le premier film et donc du coup elles sont obligées d'être éloignées l'une de l'autre hein, parce qu'il y a une malédiction qui naît en fait de tout ça. Et disons que si Anna se retrouve trop près d'Elsa, euh, le cœur d'Anna va complètement geler en fait. Donc du coup, les souvenirs d'Anna et Elsa sont effacés et elles grandissent séparément. Elsa au royaume et Anna dans une petite ville. Et en fait, je pense que c'est là qu'on se rend compte à quel point un seul élément, un seul morceau d'une histoire peut bouleverser tout le cours d'une intrigue puisque on se retrouve avec une histoire qui est complètement différente. Alors, on a quand même Anna qui part à la recherche d'Elsa mais sans réellement savoir pourquoi. Là où je trouve qu'il y a un peu plus de différence, c'est euh, le personnage de Hans qui du coup a des motivations un peu différentes. Disons qu'au lieu d'être sur Anna, il est sur son plan initial. Je veux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler l'histoire et sur comment ça se passe etc. J'ai beaucoup aimé là encore, euh, j'ai été aussi happée par l'histoire. J'ai beaucoup aimé du coup les deux personnages parce qu'elles euh, bah, sont fidèles à leur personnalité respectives. Il y a encore des clins d'œil qui sont cachés euh, en référence au premier film et ça moi je trouve ça absolument génial. Et celui-ci donc, je lui mets la note de 4 sur 5 et je pense que si vous êtes fan de l'univers de la Reine des Neiges, il vous le faut absolument. Est-ce que je suis dans une phase de la Reine des Neiges On peut dire que oui, je pense. <rire> euh, donc du coup ceci c'est l'art of de la reine des neiges 2, j'ai beaucoup hésité entre le prendre en français ou en anglais et comme vous pouvez le voir et eh ben, j'ai fini par prendre en français si vous avez vu ma critique de la reine des neiges 2 vous le savez certainement, j'ai beaucoup aimé le film mais sans forcément avoir un coup de cœur incroyable et j'étais persuadée qu'en prenant le art of de la reine des neiges 2 il y aurait plein de choses qu'on ne verrait pas dans le film final puisque j'ai l'intime conviction que le film a été vraiment beaucoup remanié et que notamment au début du film on nous a coupé beaucoup de choses pour obtenir le résultat qu'on a au final. Ça c'est assez vérifié dans le livre puisqu'il y a pas mal de petites anecdotes et pas mal de choses qui ne sont pas forcément exploitées mais surtout là où j'ai été agréablement surprise c'est que la majorité des art of qui sont traduits en français euh, dans cette collection là sont des art of où il y a très peu de texte et je pense notamment à Coco <rire> qui n'est pas très détaillé et en fait là il y a beaucoup de textes, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes et ça va mais fait tellement plaisir. J'ai vraiment eu l'impression d'apprendre plein de choses, plein de petits détails, de plein d'anecdotes, de, plein, plein de choses à découvrir, ne serait-ce que sur les tenues des deux personnages. Il y a euh, des concepts d'art qui sont juste magnifiques. Je ne sais pas trop ce que je vais vous montrer dans les close-up parce que je ne veux pas vous spoiler le film. Ça a été une très très bonne surprise pour moi. J'ai vraiment trouvé qu'on avait euh, un art-of qui est assez complet qui fait partie quand même de la tranche haute des meilleurs art of de cette collection-ci. Euh, réponse reste toujours au-dessus, hein, à mon humble la vie. On est quand même sur un très bon art-of, sur lequel j'ai eu un très joli coup de cœur, et que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Et en plus de ça, là on est sur un art-of qui est disponible, je pense, absolument partout. Euh, il coûte 34,95 et euh, je lui mets la note de 4,5 sur 5. Très très bonne surprise. Euh, il manquait peut-être un peu plus de choses sur comment est-ce qu'ils ont été influencés par la nature et par le voyage euh, qu'ils ont pu faire j'aurais aimé en savoir un peu plus là dessus et un peu plus sur les chansons c'est un peu le reproche que je fais tout le temps mais il est... je trouve que les chansons sont pas souvent abordées dans les art-of donc au final je suis pas surprise on était à ça du coup de cœur ultime mais c'est clairement un art-of qui va rester dans les étagères de ma bibliothèque et que j'adore prochain livre et c'est le seul euh, en anglais de ma sélection c'est All Aboard uh, The Wonderful World of Disney Trains euh, comme vous le savez si vous regardez un peu mes Disney Books j'ai très peu de livres euh, sur les parcs Disney, mais celui-ci c'est un livre que je voulais depuis très longtemps. Déjà parce qu'il m'avait été recommandé par Alex qui adore les trains, et en plus parce que j'aime bien les livres euh, sur les parcs Disney, mais sur des thématiques un peu spécifiques. J'avais été absolument fan de It Like Walt, et euh, du coup je voulais voir un peu ce que donnait ce livre aussi. Et en fait, il m'a surprise, c'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'on nous parle beaucoup euh, de Walt et de l'amour des trains. Je vous rassure, c'est abordé mais je pensais aussi qu'on nous parlerait beaucoup des trains dans les parcs et au final ça parle pas que de ça et par contre les parties qui parlent des trains dans les parcs sont euh, des parties qui sont très très très euh, techniques donc moi que j'ai pas trouvé forcément très agréable à lire puisque bah, le livre est en anglais ce que j'ai trouvé cool par contre c'est que ça nous parle absolument de tous les parcs Disney ça nous parle aussi de Disneyland Paris du coup et euh, de Tokyo Disneyland si je me souviens bien à Tokyo Disneyland il parle du Cable Car qui est à, à Disney Sea, mais tu me trompe peut-être et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très sympa. Il y a beaucoup de concept art, etc. Bizarrement, ma partie préférée n'a pas été sur les parcs Disney, mais la fameuse partie qui m'a le plus surprise, qui est sur euh, les trains dans les films Disney. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et je suis trop contente qu'ils aient eu cette idée-ci, parce que c'est vraiment hyper réussi. Surtout que ça nous parle pas bah, forcément de trains euh, qui sont très connus comme de trains qui le sont beaucoup moins. J'ai aussi beaucoup aimé la mise en page du livre que j'ai trouvé très agréable à lire et très sympathique. Gros bémol par contre sur euh, l'intro de l'auteur. Oh Qu'est-ce que je me suis ennuyée C'était tellement boring que j'ai fini par la passer. Et je trouve ça un peu triste parce que ça doit donner envie de lire la suite, l'intro de l'auteur. Ça doit être empreint de dynamisme et ça doit aussi donner un peu le ton du livre. Et là je me suis dit, ah ouais, si c'est aussi assommant que ça, je vais détester ce bouquin. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ce que j'ai pas aimé par contre, c'est les différents encarts qu'il peut y avoir dans le livre. Notamment un sur Thomas Edison. Je trouve que ils sont mal placés, qu'ils apportent rien et qu'en plus ils coupent la lecture. Et je trouve ça un peu dommage parce que bah voilà t'es pris entre deux phrases sur un sujet et là d'un coup on te parle de Thomas Edison qui n'a aucun rapport avec la choucroute et moi ça m'a quand même dérangé et c'est drôle parce qu'en fait la, au final la partie sur les trains, il y a des parties que j'ai adorées je pense notamment du coup à la partie sur Dembo et j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il y a des petits secrets que ce soit sur les attractions et sur les trains et on est parti vraiment sur des choses assez inattendues comme la ferme se Rebelle, vous savez que j'aime pas ce film mais quand même d'avoir une page sur ça je trouve ça quand même assez incroyable, si vous avez envie d'avoir un livre qui vous offre la possibilité d'avoir une perspective globale sur l'univers disney et que donc comme moi vous cherchez aussi des thématiques qui sont un peu différentes comme celle ci je vous le conseille après effectivement à mes yeux c'est bien moins traité que it's like Walt qui est pour moi la référence en termes de livres sur les parcs disney mais qui ne parle pas du parc disney de façon traditionnelle donc voilà je vous le recommande moi je mets la note de 35 sur 5 donc c'est un bon livre mais ce n'est pas non plus l'une des pépites de la couronne donc ce livre ci c'est les inconnus de disney c'est un livre assez ancien euh, donc, si vous voulez acheter, il vous faudra l'acheter d'occasion. Euh, je l'avais payé, il me semble 42 euros à l'époque. Je n'ai aucune idée de sa cote actuelle. C'est un livre qui est possible, Qu est possible de découvrir en français et en anglais. Et en fait, la thématique de ce livre, c'est de vous parler de tous les films qui n'ont jamais vu le jour chez Disney, que ce soit des courts métrages ou des films. C'est un livre que j'adore, mais vraiment que j'adore, que je chéris du plus profond de mon cœur. J'adore la thématique déjà de base, mais euh, je trouve ça hyper intéressant en fait de pouvoir découvrir. Pourquoi certains films n'ont pas vu le jour de Découvrir les concepts d'art et des choses que vous n'aurez pas l'habitude de voir en temps réel. C'est un livre qui est plutôt destiné à un public de fans assez intéressés par la thématique de Disney et qui aiment aller dans les choses plus poussées. C'est pas un livre que je conseillerais pour des personnes qui débutent à peine leur collection. Là on est vraiment sur un livre qu'il faut avoir si tu as une envie d'être un peu historien Disney, si tu as envie d'aller au bout des choses. C'est un livre qu'il te faut. Hein, ça en sachant qu'en plus... Charles Salomon euh, est juste l'un de mes auteurs préférés euh, dans les livres Disney. Je suis obligée de lui mettre la note de 5 sur 5. Il s'agit du livre Phantom Manor, l'attraction décritée qui est vendu à Disney en Paris. Il est parfois vendu sur Shop Disney, sauf qu'il euh, est en rupture de stock en permanence. Donc si jamais vous arrivez à l'avoir, voilà, je vous souhaite bien du courage la Pixie Army. Euh, après, je pense qu'honnêtement, il va être de plus en plus facile à avoir, un peu comme le livre Pirates des Caraïbes hein. Euh, donc je l'ai depuis sa sortie puisque euh, Insiders me l'a envoyé Pour que je puisse vous en parler et que je puisse avoir, je puisse vous faire mon avis sur le livre J'avais adoré Pirates des Caraïbes, vraiment euh, Il me semble que j'avais mis un 5 sur 5 à l'époque j'avais découvert le livre et là on est sur une petite déception je vous avoue ça me fait de la peine de dire ça parce qu'en fait Phantom Manor c'est juste mon attraction préférée de Disneyland Paris et globalement euh, des parcs Disney à travers le monde les Haunted Mansion, c'est vraiment ce que j'aime le plus découvrir c'est l'attraction à chaque fois où je me précipite quand je vais dans un nouveau parc et du coup j'en attendais beaucoup au niveau de la couverture je le trouve très joli même si euh, beaucoup de fans ont fait remarquer que c'était pas centré moi j'avoue que ça ne m'a pas trop dérangée euh, je trouve que le design est très joli et que ça rendra très bien dans ma collection sauf qu'en fait ce qui me dérange dans ce livre aussi c'est que déjà j'ai pas eu la sensation d'apprendre tant de choses que ça contrairement à Pirates des Caraïbes j'ai trouvé que la mise en page était très jolie mais moins remarquable que dans Pirates des Caraïbes parfois un peu trop sombre aussi donc pas forcément très évident euh, de, de lire en fait euh, les, les différentes euh, informations qui peuvent être données euh, il y a des choses que je trouve très jolies, je trouve que euh, voilà, les, les fonds qui sont mis sur, euh, sur le livre sont jolis. J'aime beaucoup le PM en haut, euh, j'aime beaucoup certaines photos qui sont faites et notamment euh, ça à la fin qui est juste euh, merveilleux. Ce que j'aime beaucoup moins en fait c'est qu'on euh, apprend des petites choses sur la rénovation de Phantom Manor mais à aucun moment on nous parle de l'histoire originelle, on nous donne pas de secrets sur ça, on ne parle pas de la stretch room. Comment on peut faire un livre sur Phantom Manor et ne pas nous parler de la Stretch Room Après, j'imagine que voilà, les auteurs ont eu de très bonnes raisons de ne pas le faire. Moi, à titre personnel, ça me dérange un peu. J'aurais beaucoup aimé en savoir plus. Et je pense que c'est important, quand on parle d'une attraction et son histoire, de ne pas parler juste de la dernière rénovation, mais aussi de façon globale de toute son histoire depuis la conception, en sachant qu'on a une version qui est unique au monde. Euh, on a une histoire qui est complètement différente de celle qui est proposée, notamment dans les parcs américains. Et je trouve que ce n'est pas assez exploité à sa juste valeur. Pas mal d'images qu'on a sont des images assez classiques de l'attraction, soit qui sont assez connues, soit qui sont des photos. Heureusement, on a quand même pas mal de concept art, mais c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus. Après, est-ce que je suis pas aussi un peu trop exigeante parce que c'est mon attraction préférée C'est fort probable, mais... Pour moi en tout cas le livre n'est pas à la hauteur de mes attentes et c'est pourquoi je lui mets la note de 2 sur 5. J'aurais aimé lui mettre tellement plus, j'aurais aimé mettre 4, j'aurais aimé mettre 5. Malgré tout c'est quand même une collection que je vais continuer de suivre assidûment. Je vais continuer d'acheter les prochains livres, c'est une certitude. Je suis tellement reconnaissante qu'on puisse avoir ce genre d'ouvrage à Disneyland Paris sur nos attractions préférées et je suis convaincue qu'il va y avoir de belles choses qui vont sortir par la suite, j'ai juste un petit goût d'inachevé avec ce livre aussi. Voilà ma Pixie Army pour ce nouveau Disney book, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les prochains livres Disney que vous aimeriez que je lise, j'ai beaucoup de retard et surtout je ne sais pas trop quoi lire en ce moment donc vos recommandations seront les bienvenues si vous avez envie d'avoir des avis sur des livres en particulier c'est le moment, j'ai hâte également d'avoir du coup vos fameuses recommandations pour euh, ce prochain Disney book, de savoir comment vous voulez qu'on interagisse ensemble et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je aime bisous bisous bisous alors en post générique je vais vous révéler un petit secret je prévois de vous faire une vidéo dédiée au livre des inconnus de Disney et de vous faire un sujet spécial pour le coup une vidéo que j'ai préparée depuis très longtemps dans ma tête je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir j'ai l'espoir qu'elle sorte pour la fin d'année sinon ce sera pour 2020 mais je suis en pleine hésitation sur mon contenu pour 2020 pour ceux qui connaissent un petit peu la loi Copa je ne sais pas ce qu'il adviendra de la chaîne en 2020 et j'ai assez peur pour être franche avec vous affaire à suivre je vous tiendrai au courant mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira voilà je vous fais plein d'énormes bisous